Salut, c'est le DIMF. Perso, je joue beaucoup d'acoustique. Et je vais vous montrer qu'avec le Headrush Geekboard, ça marche super. Thank mm -hmm. you. Dans cette composition, j'ai voulu avoir quatre sons différents. Un son pour le beat. En changeant, je voulais que pour mon riff, enclencher une petite reverb. Pour mon son de basse, j'ai pris un octaveur. J'ai pris un baffle d'ampli basse que j'ai assigné. Et hop. Et pour mon autre riff, je voulais un petit chorus et un petit delay. Pour jouer ce morceau, j'avais besoin d'accéder au looper. Petite pression de deux secondes, on enregistre, on arrête, on sort du menu. De manière à pouvoir le finir, si je veux rejouer ma basse, mon riff, hop.